C'est chouette, les vacances. Hélas, c'est fini. Et on n'a plus d'argent. Il faudrait qu'on trouve du travail. J'ai vu des annonces dans Nice ce matin. On demande des animateurs dans plusieurs hôtels. Bonne idée. Il faut qu'on trouve un travail avant la rentrée. Je vais chercher les journaux. Cherchons personnel hôtel et animateur dans plusieurs régions de France. Écrire Campanile. — Un animateur? — Non, des animateurs. Il faut qu'on écrive. — Oui, il faut absolument qu'on écrive. Bonne idée, on écrit. On commence comment? — Monsieur, Monsieur. — Messieurs. En réponse à votre annonce, parue dans le journal d'aujourd'hui. Et après J'ai l'honneur de vous demander <rire> J'ai l'honneur Tu n'écris pas à un ministre. Alors, qu'est-ce que tu écris Moi, j'écris simplement. Je me permets de poser ma candidature pour le poste d'animatrice. A mon avis, il faut qu'on mette aussi nos références. Tu as raison, on met nos références. Je suis étudiant et j'ai un diplôme d'animateur depuis un an. Et il faut rajouter j'ai été animatrice deux fois l'année dernière. Et pour finir, dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Messieurs, en l'assurance de mes sentiments, les meilleurs. Je vous relis ma lettre D'accord. Vas-y. En réponse à votre annonce parue dans le journal d'aujourd'hui, je me permets de poser ma candidature à l'emploi d'animatrice. J'ai 21 ans. Tu as raison. Il faut qu'on mette notre âge. « J'ai 21 ans et je possède un diplôme d'animatrice. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie, messieurs, de croire en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. »« Et on indique notre adresse. 194 route Saint-Jean. »« Et nous, on indique l'adresse du camping ?»« Non, poste restante. La poste est à côté. » Jour après. Pourvu qu'on ait une réponse. Pas de réponse. Pourvu qu'on ait une réponse. Si vous pouvez, mademoiselle, est-ce que vous pouvez me dire de remonter pour mon petit-fils? Oui, bien sûr, madame. Va voir si tu as du courrier, j'arrive. Non, il n'y a rien pour vous. Merci, au revoir. Au revoir. Non, on n'y a rien pour vous. Merci. Au revoir. Le lendemain. Pourvu qu'on ait une réponse. Pas de réponse. Pourvu qu'on ait une réponse. Pourvu que ce soit oui. Non, on n'y a rien pour vous. Merci, au revoir. Au revoir. Non, il n'y a rien pour vous. Merci. Au revoir. Le surlendemain. Pourvu qu'on ait une réponse On a une réponse oui. Pour moi aussi, c'est oui. Pourvu que ce soit oui, aussi pour les garçons. J'ai une réponse Tu as une réponse Pourvu que ce soit oui Non, il n'y a rien pour vous. C'est « oui » Pour moi, pas de réponse. Trois jours après. sont finis. Bon voyage les enfants oh. Bienvenue pour vous, Monsieur Dubois. Alors, c'est fini les vacances Et là, je suis. Je suis grossi, je suis, je suis Rattrapons les filles pour leur annoncer la nouvelle. Je me suis pris à l'hôtel compagnie la carte. Chouette, comme moi. Comme je suis contente, chouette, c'est formidable. Et moi donc je suis très très content. Tout le monde est content. <rire> Qu on écrive oui il faut absolument qu'on écrive bonne idée on écrit à mon avis il faut qu'on mette aussi nos références tu as raison on met nos références on écrit il faut qu'on écrive on met nos références il faut qu'on mette nos références on va à la poste. Il faut qu'on aille à la poste. Pourvu que ce soit oui. C'est oui. Je pense que c'est oui. Pourvu que ce soit oui. En réponse à votre annonce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 Pour écrire une lettre, vous mettez la date. Si vous écrivez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous mettez « Monsieur »,« Madame » ou « Mademoiselle ». Si vous écrivez à quelqu'un que vous connaissez, vous mettez « Cher Monsieur » ou « Chère madame, si vous écrivez à un ami, vous mettez chère Françoise, chère Vincent, chère Pierre ou chère Isabelle. Si vous écrivez à votre directeur, vous mettez... « Monsieur le directeur. Pour finir, vous mettez à un inconnu, veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués. À un ami, vous mettez bien amicalement, à des parents, bien affectueusement. » Vous indiquez sur l'enveloppe le nom, Monsieur Blondeau, la rue, 38 rue de la Liberté, le code postal, 75 014, la ville, Paris, le pays, France, ah, n'oubliez pas le timbre. Attention, le tarif varie en fonction du poids et de la distance, bien amicalement.